Les Étrusques, c'est un peuple qui a vécu entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Si je dis le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est qu'en fait, petit à petit, les Étrusques ont été conquis par les Romains, ce qui veut dire que, ben comme souvent, hein, l'histoire préfère les vainqueurs, et donc les vaincus qui étaient les étrusques ont été un peu oubliés par l'histoire. Alors je dis un peu parce qu'en fait, euh, il reste un héritage étrusque chez les Romains, puisque les Romains ont emprunté pas mal de choses aux étrusques, euh, du vocabulaire, ils ont euh, emprunté aux étrusques le théâtre, la comédie, la tragédie, ils ont emprunté des signes du pouvoir, des symboles comme le trône, par exemple, euh, la trompette, par exemple. Enfin, plein de petites choses qu'ils ont empruntées aux étrusques, mais seulement, euh, ce n'est pas dit ou c'est un petit peu oublié par l'histoire. Et donc, on a un peu oublié les étrusques, même s'il y a eu une redécouverte hein, des étrusques à partir de la Renaissance. Si un mystère étrusque, l'expression un peu... Enfin, et peu apprécié hein, des spécialistes, je dirais que les, les étrusques sont intriguants. Oui, il y a une intrigue étrusque. Ça tient surtout à la langue. Euh, C'est que pendant très longtemps, on n'a pas compris la langue étrusque. Pourquoi Parce que la langue étrusque n'est pas une langue indo-européenne. Et donc, n'a aucun lien, a priori, avec le grec, le latin ou d'autres langues antiques qui sont bien connues. Et donc, quand on a des textes étrusques, en l'occurrence, on a des inscriptions, on en a énormément, on en a 15 à 18 000 inscriptions. On ne comprend pas toujours ces inscriptions, surtout lorsque ces inscriptions sont longues. On comprend les textes qui sont courts, c'est-à-dire les inscriptions funéraires avec le nom d'un défunt, euh, j'allais dire sa profession, son activité et éventuellement l'âge de son décès. Mais dès que les inscriptions dépassent 4, 5 ou 6 lignes, alors, j'allais dire, on est un petit peu perdu Et c'est la raison pour laquelle on peut parler euh, d'un peuple un petit peu intriguant, euh, puisque beaucoup de pans de la langue étrusque nous échappent. L'art étrusque, on le connaît. Il euh, y a des objets étrusques dans quasiment tous les musées français. Euh, alors, ils ne sont pas toujours identifiés euh, comme étrusques. Et puis, il y a plein de sites en Italie qu'on peut aller visiter. Il euh, y a surtout des nécropoles étrusques en Italie. Alors, je pense à celle de Cerveteri, qui fait du, partie du patrimoine hein, mondial de l'humanité, euh, et qu'on qu peut aller voir, qu'il faut aller voir, hein, qui est magnifique. Et on a dans ces nécropoles, donc, des tombes qui sont, j'allais dire, monumentales hein, par, leur, par leur dimension, parce que ce sont, elles se présentent comme des tumulus euh, à l'intérieur des j'allais dire des, des sortes de petites collines de terre à laquelle, dans lesquelles on peut entrer par une sorte de couloir, ce qu'on appelle un dromos, et à l'intérieur de ces, de ces tumulus, euh, on a des tombes qui sont peintes avec des fresques euh, funéraires sur lesquelles on voit euh, des, j dire, des morceaux de la vie étrusque. Euh, alors à Cervéterie et encore plus dans un autre site qui s'appelle Tarquinia, on voit euh, des couples qui sont étendus sur des lits de banquet en train de manger, en train de boire. Et on les voit dans des scènes de la vie quotidienne. Donc en fait on a beaucoup de scènes de la vie quotidienne par l'art étrusque et donc par ces scènes on, a, euh, on peut connaître cette vie des étrusques même s'il y a beaucoup de choses évidemment qui nous échappent. Les écrivains, notamment les romanciers un romancier anglais comme David Herbert Lawrence, celui qui écrit L'amant de Lady Chatterley a gardé comme image des étrusques l'image d'un peuple hédoniste qui aime manger boire et j'allais dire aimer alors c'est une image des étrusques mais il y en a d'autres et une autre image des étrusques que j'ai essayé de mettre en avant dans le livre c'est aussi celle de gens qui travaillent qui travaillent la terre puisqu'on sait que l'étrurie, ce qui est aujourd'hui à la fois la Toscane, l'Ombrie, le lacium, euh, sont des terres très fertiles, mais qui ont besoin d'être cultivées. Euh, des terres dans lesquelles il y a des forêts, il y a des champs de blé, euh, voilà, on cultive la vigne, on cultive l'olivier et donc il y a tout ce travail de la terre qui fournit une certaine puissance euh, à l'étrurie. Puis il y a un autre aspect aussi qui est le travail des métaux dans lequel euh, les étrusques se sont illustrés et euh, à l'île d'Elbe, par exemple, ils ont trouvé du minerai de fer, euh, qu'ils ont retravaillé, enfin du minerai, qu'ils ont retravaillé, euh, des hématites de fer, qu'ils ont retravaillé pour obtenir du fer. Et on a euh, des restes d'ateliers où ils, là, ils, ils sont révélés très très fort dans la fusion du fer, dans le travail euh, du fer. Et donc il n'y a pas que l'image hein, d'un peuple qui mange, qui fait la fête, il y a aussi euh, cette image-là d'un peuple qui travaille, qui produit. Et qui réalise aussi des œuvres d'art, notamment avec ces métaux. Si je me suis intéressée aux étrusques, et si on peut s'intéresser, si le lecteur peut s'intéresser aux étrusques, c'est parce qu'on a avec eux l'image, j'allais dire, de la finitude d'un peuple. Euh, les, les peuples ont une fin. Alors, Peut-être pas complètement, justement, c'est ce qu'on voit avec les étrusques. Et cette fin, euh, c'est pas du jour au lendemain qu'elle se produit, c'est progressivement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est produit pour les étrusques. Euh, les étrusques, j'ai dit ils sont un peu malchanceux, enfin, ils n'ont pas eu de chance. Et ils étaient voisins des Romains, euh, qui sont un peuple, on, on le sait, hein, conquérant. Euh, et donc, ils ont été un peu victimes de ce goût des conquêtes euh, des Romains, même si les choses sont pas aussi simples. Hein. D'abord, cette conquête euh, des étrusques par les Romains, c'est... C'est produit très très progressivement, et puis ensuite il y a eu des alliances aussi entre les élites étrusques et les élites romaines, ou du moins les élites étrusques de certaines cités, et donc certains aristocrates étrusques ont trouvé certains avantages à ce que les romains prennent le pouvoir dans leur cité. C'est un moyen aussi pour eux de conserver, euh, j'allais dire, une certaine préminence sur sociale sur des couches de la population qui étaient prêtes peut-être à se révolter. Et donc il n'y a pas une coupure et une différence aussi nette entre étrusques. Et romain comme on, on le dit souvent, on peut faire plein de choses pour s'intéresser aux étrusques. Alors, d'abord, j'ai dit on peut aller en Italie, mais pas seulement en Italie. Il euh, y a des sites étrusques, même en France. Euh, aller en Corse, aller à ou où Leria était un comptoir euh, étrusque, a été un comptoir euh, étrusque. Et donc, on peut aller voir à Leria hein, des tombes étrusques. Il y a au musée d'Aleria des objets étrusques. On peut aussi aller à Latte. Euh, dans le sud de la France où il y a aussi des objets étrusques alors ça c'est un aspect, hein, on peut aller visiter les musées et il y a dans la plupart des musées français d'ailleurs des dépôts du musée du Louvre hein, euh, et donc on trouve des objets étrusques hein, dans la plupart des musées euh, français et puis, euh, oui, on peut, on peut lire des romans. Euh, on peut aussi euh, aller voir des films, regarder des films hein, sur euh, Internet. Et il y a certains films hein, sur les étrus qui sont plutôt euh, amusants. Euh, on a... alors on a un, Moi, je vous recommanderais, à titre personnel, un film d'Alberto Sordi de 1966. Euh, alors, le titre en français, je crois que c'est euh, Fumer de Londres, en italien, fumo dit Londres. Et le film, d'ailleurs, est doublé. On peut le trouver en en français et le film est très drôle parce que c'est l'histoire d'un antiquaire euh, qui va à Londres pour essayer de récupérer une partie d'une urne étrusque et en fait il essaie de tromper une lady anglaise, une comtesse anglaise et il y a une scène mémorable où il essaie euh, de faire passer une fausse urne étrusque pour une vraie et donc il conseille à la comtesse en question de mettre de la sauce tomate sur euh, l'urne en question, il la met dans le four et puis finalement l'urne euh, s'effondre euh, Voilà. et le film est plutôt pas Mal fait, assez ironique justement sur le patrimoine étrusque et sur l'argent qu'on peut en tirer, puisque il y a aussi tout un, je veux dire, une économie en Italie sur cette archéologie étrusque. Il y a ce qu'on appelle des tombes c'est-à-dire des fouilleurs clandestins qui fouillent des tombes sans en avoir l'autorisation ni forcément les compétences. Et pourquoi est-ce qu'ils les fouillent Pour récupérer des objets étrusques qui vendent ensuite au marché noir et pour en retirer évidemment des sommes conséquentes.